Nous allons voir comment gérer le texte sous LibreOffice, donc l'équivalent d'OpenOffice. Imaginons qu'on a un texte avec des titres et des paragraphes. En cliquant sur titre, on peut utiliser cette option, cliquer sur le menu déroulant et sélectionner les titres en tant que titre 1. Lorsque rien n'est sélectionné, comme ce paragraphe, il s'agit alors d'un type standard. Sur le titre, on va faire un clic droit et éditer le style de paragraphe. Dans Gérer, il y a donc l'actualisation automatique. Et si on va à présent dans Police et qu'on qu change le type de paragraphe, donc sa famille, on va le mettre en gras italique. En sélectionnant, on voit que non seulement le titre que j'ai sélectionné a changé, mais également tous les autres. Lorsque l'on a un document de plusieurs dizaines, voire centaines de pages, cela permet de gérer de manière beaucoup plus rapide les, les titres et l'apparence visuelle du, du rapport final.